Je m'appelle Maud, euh, je fais de la direction de production, donc ça veut dire que j'accompagne soit des équipes artistiques, soit des structures culturelles dans le montage de projets, euh, avec une spécialisation sur le développement et la diffusion, euh, sachant que dans mes terrains de jeu, euh, il y a eu quand même des, des projets à l'international, voire des artistes accompagnés euh, venant eux-mêmes de, de l'étranger. J'ai suivi le team 2019-2020 euh, coupé en plein vol par la pandémie. Donc on a fait, nous, euh, euh, les quatre modules prévus sur six en présentiel. Et puis après, on a trouvé une manière de prolonger I team finalement jusqu'à décembre 2020. C'était très riche, avec une grande densité de, de rencontres et de réflexions. Peut-être des choses auxquelles je m'attendais pas forcément, euh, puisque comme il n'y a pas de, enfin, il y a des grandes thématiques de travail, mais il n'y a pas de, il y a pas de programme, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours ou de conférences. Enfin, on est quand même dans des modalités d'échange et d'apprentissage, euh, assez novatrices pour moi, puisque jamais expérimenté jusque là. Euh, donc au-delà du fait qu'on se déplace pour, euh, embrasser des problématiques et, euh, et les observer sur des terrains, sur des temps qui sont euh, quand même assez assez longs, mais concentrés en on va dire en, en, en matière, en substance. Il euh, y a aussi le groupe euh, qui apporte énormément parce qu'il y a effectivement les gens qu'on rencontre, les intervenants, euh, les collaborateurs du relais, les salariés du relais. Mais il y a aussi toutes ces personnes qui suivent aussi euh, la formation, qui ont euh, des bagages différents, qui viennent d'horizons différents. Là, il y avait aussi euh, des langues différentes. Et donc, ça crée une, une promotion euh, très hétéroclite, avec pas forcément les mêmes attentes au départ euh, et qui finalement euh, euh, essaye. Enfin, c'est des tentatives. Hein. Je pense qu'on n'a répondu à rien. Euh, non, on n'a répondu à rien, on n'a rien produit non plus puisqu'il n'y a pas d'injonction à produire et, euh, et alors ça pour le coup on s'en rend compte un peu après. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'injonction à produire euh, c'est euh, euh, très très reposant au niveau cognitif parce que finalement euh, euh, on était tous à nos, à nos différents endroits professionnels dans des modalités d'action euh, où finalement le, le, le produit fini, le rendu est, est plus important que le processus. Et donc là, on, on est venu un peu faire un chemin inverse euh, qui fait qu'on s'installe dans des, dans des modes de réflexion, dans des discussions et de partage voilà pour moi c'est beaucoup ça qui a été euh, de partage et de rebond puisque chacun est un peu euh, ouvrier euh, et artisan de cette euh, de cette promotion donc euh, comment on va euh, euh, se relancer sur des thématiques euh, s'envoyer parfois euh, de la matière euh, des textes des articles je pense que ça a changé pas mal euh, mon regard sur euh, euh, l'institution euh, euh, les modalités de, de, de prise de décision et même, euh, je pense, le, le rapport au travail aussi. Le fait d'avoir ce temps-là de, de décalage et de discuter avec des gens qui sont aussi dans des réalités tout autres, euh, a fait qu'aujourd'hui j'aborde euh, mes missions qui n'ont pas changé. Hein. Je veux dire, iTeam n'a pas généré chez moi de reconversion, ou euh, voilà mais, euh, mais en tout cas, il y a, y a quelque chose... Euh, de, du rapport au temps, par exemple, qui a, qui a changé, je pense, et, euh, et du rapport à l'autre aussi. Comme pendant la formation et après la formation, euh, j'étais euh, euh, pas au travail, euh, ça a pas eu d'effet immédiat, en tout cas, sur euh, un portage de projets euh, spécifique. En revanche, je, je pense que ça a changé euh, ma vision de les aborder. Euh, et peut-être ma vision euh, en termes de, de préparation à la méthodologie, avant même de parler de méthodologie ou de montage de projet. Euh, la question du sens et, et, et repartir de choses beaucoup plus basiques, de, de, de validation euh, par tous.